Cette idée recherche de fuite sur Toulon, une perte de 12 mètres cubes en 10 heures. Après avoir isolé le réseau à l'intérieur du garage, nous avons pu localiser la fuite au niveau du réseau extérieur. Après avoir injecté le gaz traceur au niveau du compteur, nous avons localisé la fuite à exactitude à l'endroit du passage dans la chape. C'était cette idée recherche de fuite.